Je, je suis Isaac. Bienvenue sur l'émission Je m'appelle Aujourd'hui, on va faire le duel des chroniqueurs. Je veux t'adorer, mon Seigneur. Je veux t'adorer, toute ma vie. gloire m'a été prévue. La gloire de Ressentie dans ma vie. et de la gloire vient, en Double, double, double. Non, pas d'accord. Non, deux. allez. <rire> Frère, pour ton amour, que tu sages, je suis sage, à y à part que les autres, au nom de Jésus, je suis prudent, je aime Jésus, je suis comme des au nom de Jésus, Amen je déclare que vous êtes bénis. Regardez bien ce que ce que vous avez reçu. À la prochaine dans Prière Bombe. Yeah Bienvenue dans notre émission Noël chez vous. Je suis le pasteur ici. et je suis le pasteur Isaac. Alors nous sommes pasteurs associés à l'église Acer Paris, Mega Church. Yes, la Mega Church, n'est-ce pas, auprès donc du couple apostolique Tinguetingué. Mm -hmm. Nous sommes parents du Big Four. Oui, quatre champions, quatre yes. merveilleux champions. Nous bénissons Dieu pour cela. Yes. Comme je pouvais dire à quelqu'un l'Angleterre a son big Four, Nous aussi, nous avons le nôtre. N'est-ce pas, pas? <rire> Et donc, nous les aimons vraiment énormément. Et c'est pour ça que nous avons vraiment... Euh, ça nous a tenu, en fait, à cœur de vous parler de fêter Noël en famille. C'est mm -hmm. pour ça que nous vous encourageons vraiment à vous caler dans votre canapé, comme nous, nous sommes calés. nest hein, hein? Avec un bon feu de cheminée, mm -hmm. et avec un, un bon bol de chocolat mm -hmm. chaud. Et pourquoi pas une boîte de chocolat, Là, hein, devant soi pour pouvoir profiter de ces moments conviviaux, n'est-ce pas yes. hein, Nous sommes en famille, n'est-ce hein, yes, pas yes, yes. c'est les moments de, de famille. Il faut boire un chocolat chaud. Euh, le temps yes. si également, il fait, ah il fait froid ça. dehors. Il y a de quoi se... Se réchauffer. Un ouais, bon, un bon sent, thé là. chaud, un bon chocolat chaud. Ça dépend. Même un bon café, ça dépend. Ouais, bon, ah, hein. Moi, je préfère <rire> le chocolat chaud quand même. Hein. Bon, cela va de soi. Chacun hein. choisit un peu c'est qu'il aime bien, n'est-ce pas <rire> Ben oui, ben oui, en tout cas, c'est important. En tout cas, ce, cela nous a vraiment tenu à cœur de parler de la fête en famille, euh, vraiment pendant les fêtes de Noël. Je crois que la, la fête de Noël est vraiment une occasion, en fait, de, de se rassembler, oui. n'est-ce pas De vraiment de... de comment dire ça de fêter en fait de de d'élever en fait si je peux dire ça comme ça la famille mm -hmm. parce que c'est vraiment la famille qui est au centre oui c'est vraiment parce que la famille même, qui est à l'honneur oui tout à quand fait quand même mm -hmm. ça nous rappelle mm -hmm. le sacrifice que Dieu a fait mm -hmm. il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique yes. afin que nous ayons la vie mm -hmm. et c'est pour ça que c'est important en fait de, de passer du temps avec nos enfants tout à fait avec notre famille tout à fait c'est ça et c'est pour important. ça que vraiment on se disait que euh, c'est important aussi dans ces temps-là de, de pouvoir aussi parler de la spiritualité bien sûr, des enfants, n'est-ce pas sûr, oui, oui. Donc euh, on, peut, on peut même se poser la question comment se charge-t-on en fait, de la spiritualité d'un enfant C'est vraiment une question merci Pasteur ici, c'est une émission particulière. Oh, mais tu peux dire chérie. Hein, chérie également, hein, Pasteur, ami. chérie, c'est les habitudes, c'est les réflexes qui sont enfouis. Uh -huh. Non, Je pense que cette question de la spiritualité dans la famille, surtout auprès de, des enfants, est quand même question importante. Yes. c'est sûr que les questions qu'on peut se poser, les parents sont spirituels, les enfants également doivent être spirituels et mmh. qui se charge vraiment de la spiritualité des enfants. Et je pense par rapport à cette question, Dieu fait bien les choses, Dieu est vraiment parfait. Mmh. C'est lui qui a créé, le, on va dire, le père et la mère. Ça veut dire que chaque, chaque parent a vraiment un rôle bien déterminé à jouer pour la spiritualité des enfants. Yes. Il y a vraiment un équilibre et je pense que chaque parent, le père a un rôle, mmh. la mère a mmh. Bien un bien rôle. Rôle. Donc il faut bien vraiment bien. dire que les deux sont chargés de la spiritualité des enfants. C'est ça, c'est ça. Et qui dit spiritualité, mm -hmm. qui dit esprit, hein, parce que dans Bien spiritualité, sûr. il y a le mot esprit Bien dedans. Ben, mm -hmm. C'est le professeur de français qui revient <rire> un peu. Et, et c'est vrai, mais c'est vraiment important de mm -hmm. se dire mm -hmm. que c'est vraiment les deux, en fait, qui doivent se charger de, de la spiritualité de mm -hmm. l'enfant, on va mm -hmm. dire même de l'esprit de l'enfant, parce que c'est un don de Dieu, en fait. fait. Il y a la Bible qui dit, je pense, c'est dans le mm -hmm. Proverbe, qui dit que l'enfant le, est un don de l'éternel. Donc ça veut dire que c'est un don, c'est un don cadeau, en fait, que mm Dieu -hmm nous donnons, c'est-à-dire, c'est nous deux qui avons la responsabilité, la responsabilité. de nous occuper, mmh. de prendre soin. Mmh. Et... Et... Oui, on le voit par exemple dans le livre de Proverbes, on mm -hmm. va voir bien comment Dieu va mettre la place de la femme. La, la, la, la mère, je dirais, va enseigner. Mm -hmm. On va voir que le père va donner des instructions. On mm -hmm. va vraiment voir que chaque, chaque parent a un rôle bien déterminé. Mm -hmm. la, la mère va vraiment accompagner les enfants, euh, c'est vrai en termes d'enseignement, mais va vraiment les accompagner pas à pas, mm -hmm. mais le père va donner des instructions, on peut même dire qu'il va nous donner Une des direction. ordres, ou bien il donne vraiment des directions mm -hmm. pour le moyen et le long, long terme. terme. Ça mm -hmm. fait que parfois, euh, le père ne peut ne pas toujours être là tout le temps, mm -hmm. mais quand il est là, il donne des instructions pour le moyen et le long, le, le long terme. Yes. Il, il trace vraiment le chemin, chômage, la direction, et comme on dit souvent, euh, l'homme va être un peu, mm -hmm. c'est pas peut-être réducteur pour la femme, on peut dire que l'homme va être euh, comment dire ça, il va être le Visionnaire, ça, le visionnaire et la il femme va, être un va peu le voilà euh, et, en chef, et hein. tout à fait et la femme va développer un tout petit peu Donc vraiment euh, je pourrais dire que chaque chaque parent a vraiment une onction. Mmh. et même un peu parfois dans le thème de la voix, je ne sais pas, on va vraiment <rire> <'est voir> vrai <rire> hein, c'est vrai le père va avoir son thème de voix avec son autorité avec ça. Euh, et c'est important et, et, et la mère mmh. va également avoir son thème de voix avec, avec vraiment l'onction qui va avoir avec son autorité mmh. mais Dieu est parfait et il y a mmh. vraiment une équipe. Qui yes. a vraiment une bénédiction est vrai. euh, que, euh, que les enfants ont mm -hmm. d'avoir un père. Et une mère, euh, on ne veut pas léser forcément les gens qui sont dans d'autres cas de figure familiale, ce n'est pas le cas, mais on voit vraiment que Dieu a bien fait les choses. Euh, Peut-être qu'on peut également parler du culte familial. Oui, on peut parler que de ça forcément. Mais, mais oui, attends, mais je voulais quand même qu'on qu qu rebondisse sur mm -hmm. le fait que euh, l'enfant, il suit aussi l'exemple des parents, et c'est mm -hmm. pour ça que les deux, en fait, sont importants, parce que comme moi, je vois, par exemple, les nôtres, mm -hmm. c'est pas forcément qu'on a institué, c'est vrai, on va parler tout à l'heure du culte familial, de oui. l'importance, uh -huh. on n'a pas forcément institué ça, mais mm -hmm. on voyait que le fait qu'ils nous voient, en fait, nous-mêmes prier, chacun, en fait, tout ça a influencé, mm -hmm. en oui. fait, leur manière, en fait, de faire, oui. et c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment important, parce que l'enfant, en fait, n'est pas juste oui. un être comme ça irréfléchi, mais c'est un être intelligent, et réfléchi mm -hmm. et qui peut prendre aussi ces décisions, et c'est pour ça que c'est important d'avoir de, de, aussi une certaine, comment dire ça, de les, de les influencer aussi oui, par l'exemple Oui, de leur montrer l'exemple, effectivement. Voilà. Et l'exemple, comme le bah, pasteur ici vient de le dire, comme mon épouse vient de le dire, mm -hmm. on est en famille. <rire> Il faut quand même dire que c'est sûr, on parle de l'enseignement de la spiritualité des enfants, mm -hmm. et, et c'est sûr qu'on on leur transmet, on leur montre cette spiritualité-là par l'exemple. Mmh. Et on le dit toujours que les enfants ne vont pas toujours faire ce que les parents leur demandent de faire. faire. Ils vont beaucoup plus faire, faire ce qu'ils nous voient faire. faire. Donc mmh. d'où l'importance de, d'être de, de, de, un exemple, d'être un modèle. C'est sûr que quand les enfants nous voient prier, peut-être mmh. avant le repas ou peut-être prier euh, le matin ça, avant de vaquer à nos occupations, Dieu. à lire la Bible, à faire toutes ces choses, lire des livres chrétiens et même à aller à l'église. Mmh. Quelque part ça les inspire, ça, ils ont un message qui passe, c'est que c'est important. Mmh. Il y a forcément un être suprême, le Créateur du ciel et de la terre, yes. et qui nous soutient, vrai, qui protège hein. même cette famille. Mmh. Si papa, quelqu'un pourrait le dire, mmh. mais si mon père, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, il va se mettre à prier, mmh. ça veut vraiment dire, si mon père, c'est mon père, c'est une autorité, si lui, avant de faire quoi que ce soit, il va parler à quelqu'un d'autre savons vraiment que cette personne est très importante. Mmh, mmh, Vous voyez, c'est comme ça qu'on leur envoie un peu des messages mmh, par l'exemple. C'est ça par, par l'exemple. Mmh. Et c'est comme ça aussi que finalement les cultes familiaux se font un peu mmh. naturellement mmh. aussi. Mmh. Parce que c'est important que mmh. déjà comme on a, on a déjà situé ça par le fait qu'on a une relation avec Dieu mmh. personnelle chaque matin. Tu me rappelles de ces matins-là où tu te rappelles où tu nous avais pris mmh. un samedi matin. Tu étais mmh. en train de proclamer mmh. et puis tout de suite, mm -hmm. nous, on est venus, mm -hmm. et puis tu nous as fait aussi proclamer. Mm -hmm. Et c'est comme ça, on l'a fait deux, trois, quatre samedis, oui. comme ça, à la philippe parce que, en mm -hmm. fait, c'était dans tes temps aussi de méditation Tout avec à fait. Dieu, où et, on priait ensemble. Et, et, et souvent, je fais souvent ça. Parfois, mm -hmm. quand je prie, il m'arrive de prier seul. On prie souvent ensemble. Quand je mm -hmm. prie seul, et vraiment, je ressens une certaine notion. Mm -hmm. Et parfois, il m'arrive de proclamer des paroles dans, dans vos vies, que ce soit toi et, et tous les enfants, je mm -hmm. le fais. Et parfois aussi, c'est important qu'on prie également en famille. Mmh. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, euh, chérie, c'est que quand on prie, ben souvent on prie beaucoup plus les samedis, oui, hein, oui. parce que les autres jours, c'est un peu... Ouais, c'est très spi. Et, et j'ai remarqué quelque chose, c'est vraiment pour dire aux, aux parents qui ont mmh. des familles, euh, leur dire vraiment que le culte familial est important, mmh. parce que j'ai souvent vu nos enfants, j'ai vu quelque chose quand on priait souvent. Ils aiment bien parfois qu'on cite leur nom dans oui, la prière. Vrai. Et, et parfois, tu, tu vois, souvent, parfois, les samedis, quand on prie, mm. et on est là au salon, ainsi de suite, on prie, on prie, et, et puis, puis ils on bien fait le des le confessions. Le à la fin. <rire> voilà, le câlin à la fin. Ils aiment bien quand on cite leur nom, grand-père, mm. euh, je te présente peut-être Christian, je te présente Junior, je présente Carissa. Et parfois, on dit des, des bénédictions en yes. citant leur nom. Mm. Et parfois, quand on commence à citer le nom, par exemple, de, de là, hum. tu vois l'autre qui attend comme l'autre qui attend, on cite mon nom, et vraiment quand on cite leur nom, mm -hmm. ils sont émerveillés, mm -hmm. et quelque part, c'est comme si, je crois que ils nous, il nous voient un peu comme des, des médiateurs, un peu. C'est comme si eux, ils sont là, ils ne connaissent pas Dieu. Et le fait que nos parents prient, ici citent nos hum, noms dans, dans la présence de Dieu. C'est comme si on, on les présente à Dieu. Oui, Mais voilà, je, je les regarde. c'est une manière, en oui. fait, d'élever leur nom en fait, voilà, devant, Dieu, devant et, Dieu. Et donc, on fait un peu la passerelle, en fait, tout entre à fait. eux et Dieu. Et, et on et est, est un peu comme des intercesseurs, Tout à fait, et c'est comme ça, vraiment, qu'ils voient ça. Et ils yes. sont tous, à chaque fois, ils sont émerveillés. Mm -hmm. Même la toute petite Carissa, quand on commence à citer les noms des autres, elle est là, elle attend quand je cite son nom, ou. Waouh, tu vois, elle est toute émue, oui. elle est contente et tout. Mais c'est quelque chose. Mais je oui. le culte familial est important. Là, est et puis, on ne peut même important. pas parler des résultats qu'on a eu. Je me rappelle oui. qu'une fois, on avait fait un culte familial. J'avais oui. fait témoin à une émission. Oui. Et on priait, on confessait des paroles. Mm -hmm. Et puis, quelques temps après, l'un des enfants, euh, par rapport au sujet de prière mm -hmm. qu'on a abordé dans l'émission, oui. on voit, l'un des enfants a eu... Bon, c'était un cas de Covid, mm -hmm. hein, bon, on, on, va, on va parler de ça. Il y a eu un cas de ah, Covid et puis, il allait faire le test par la suite, mm -hmm. et on a vu que le test était négatif. négatif ouais. Et quelque part après, Dieu m'a rappelé, mais tu as vu, oui. quand vous avez pris au salon, vous, vous êtes même ça? pris entre les bras, mm -hmm. et, et tu confessais leur santé, mm -hmm. leur protection, mm -hmm. même dans les, les, les, les cours les récréation, yes. à l'école, ainsi de suite. Mm -hmm. Vous voyez, c'est important, la Bible va dire, là où deux ou trois sont revenus à mon nom, je suis présent. Mm -hmm. Et je pense que Dieu est un Dieu de famille. Yes. Euh, il s'appelle sa, il, il le Père. Mm -hmm. euh, le mot Père vient de, de, de, de Patria, qui vient mm -hmm. de Pater, qui mm -hmm. donne famille. Ça veut dire, Dieu aime quand la famille est là, est constituée. Est et, et je peux même dire, kiffe cela, c'est vraiment <rire> c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. Uh -huh. Donc quand on est en famille, qu'on prie, le cœur de Dieu est émerveillé, mm -hmm. il est content. On peut même dire qu'il rit, comme la Bible dit on le Somme 2. Il est content mm -hmm. parce qu'on ne peut pas détacher Dieu, notre père père de la famille, non. parce que c'est le père qui a donné patrie, pater, mm -hmm. patria, famille. Yes. Donc quand Dieu nous voit en famille, mais il est content, il faut, on peut même ajouter que le fait d'avoir un culte familial, mais ça soude les liens mm -hmm. des gens entre le oui. couple, parce que ce qui fait la force de la ça, famille, c'est d'abord oui, le couple. Deux, oui. Et vous devez même comprendre que euh, quand le couple n'est pas en harmonie, mm -hmm. mais ça peut faire un obstacle... À, à, votre, à vos prières, oui. à vos intercessions, à même à l'impact de vos offrandes à toutes ça. ces choses-là. Et Donc... puis Dieu ne peut pas agir aussi non. quand il y a... En fait, quand il y a une atmosphère mm -hmm. de mm -hmm. pas de paix, quand il y a une atmosphère oui. de mésentente, non. il ne peut pas agir, non, les Dieu anges agir même non, ne, peuvent mal at... agir. Ah, ne peuvent pas oui. agir parce qu'il y aura une atmosphère pas bien. Tout à fait. Donc, le culte familial va renforcer cela, va ça. protéger l'atmosphère. Parce mm -hmm. qu'on connaît qu'il y a une atmosphère de prospérité mm. dans la famille. Et cette atmosphère-là peut être protégée, peut être générée mm. par la prière, par vrai. le culte familial. Quand vous priez, vous chantez mm -hmm. des cantiques, il y en a qui vont beaucoup plus mettre d'autres choses dans leur maison. Vous avez un écran, un téléviseur, il faut mettre des cantiques. Ça peut tourner en boucle. Et ça, yes. ça génère une atmosphère. Ça, ça. crée une atmosphère et c'est bien. Il y a une de prospérité, mmh. cette atmosphère-là, c'est là où les anges mmh. agissent, c'est là, là où il y a l'amour, c'est là où il y a l'harmonie, mmh. c'est là où il y a le romantisme mmh. dans le couple, c'est là où les enfants sont bien mmh. avec leurs parents. C'est vrai. Est important. Comme là, t'es bien, hein, mais il faudra qu'on passe bientôt à la suite de la... Hein? <rire> Chérie, Bon, <l> <rire> chère animatrice, je, je, je parle C'est ton contrôle, sinon passe, je veux faire le prédicateur et je, je veux commencer avis, lui, à... Il faut que je l'arrête, hein, parce que <rire> lui... Euh, <rire> Même les cultes familiaux, je suis obligée, quand, quand les enfants, euh, ils sont là, ils, sont, ils commencent à être fatigués, je suis obligée de dire « Chérie, s'il te plaît, on a oui. des enfants là, c'est pas la même si chose. »« veux... Donc, sinon l'ancien du prédicateur va descendre sur moi. »« et... oui, Non, non, non, il ne faut pas le provoquer. »« C'est toi qui anime, chérie, l'émission, je t'en prie. Hein. »« je, je respecte son va, autorité aussi. »« hein. On va passer à la suite. » Donc, euh, non seulement pour rebondir euh, sur l'importance des cultes familiaux, oui. on va vous montrer, en fait, euh, le culte qu'on ont vécu des enfants d'Asseur Paris, mm -hmm. donc au sein de, de notre église. Yes. Hein, ils ont vécu un, des temps formidables. Mm -hmm. Donc on va vous montrer en fait un extrait de ce culte. Donc ne quittez pas, on revient tout de suite. Et donc, par la grâce de Dieu, nous sommes ici entourés de parents qui aiment Jésus, qui aiment la présence de Dieu et qui aiment la parole de Dieu. Et ça Amen On est d'accord Amen On est d'accord. Et en fait, c'est ce qui fera la différence dans la vie de vos enfants. L'apôtre enseigne souvent que euh, la vie, comment dire, réussir sa vie, ce n'est pas juste réussir selon les critères des hommes, mais c'est de réussir selon le plan de Dieu pour sa vie. Et il n'y a pas de meilleure solution en fait pour réussir que de savoir entendre la voix de Dieu. Et nous, un des travails qu'on fait, c'est d'apprendre aux enfants à reconnaître justement la voix de Dieu au moment où ben, il s'adresse à eux. Et ça peut arriver de différentes manières. Ça peut se passer dans un rêve, ça peut se passer dans voilà, une expérience particulière, ça peut se passer à n'importe quel moment, à tous âges. Moi, j'ai un neveu qui m'a dit, quand il avait à peu près 7 ans, qu'il avait reçu une visitation du Seigneur. Mais genre, il m'a dit ça comme s'il me disait, « Oh, j'étais à l'école tout à l'heure. Je la garde chez mes... Quoi »« Quoi Et à quoi il ressemble, le Seigneur ?» Il me dit, « Oh, il est grand, et puis il fait « Oh, oh, oh !» Je dis non, là tu te moques de moi en fait. Euh, ça c'est le Père Noël. Il me dit non, il fait pas ho ho ho comme le Père Noël, mais genre quand il parle, c'est comme si j'entendais ho ho ho. Tu vois Il me dit ça fait comme un écho. Et là je pense directement à Apocalypse qui nous parle de la voix du Seigneur qui dit qu'elle est effectivement comme une grande chute d'eau et euh, voilà qui fait un écho. Et je me suis dit Seigneur, je jeûne, je prie pour que tu me montres ta face. Je fais tout et tu te révèles. Au petit qui a 7 ans eh bien ça nous enseigne une chose. C'est que la foi, la foi que nous demande d'avoir le Seigneur, c'est véritablement la foi d'un enfant. Ça n'a pas été dur pour lui de se révéler, parce qu'il a cru comme un enfant. Et l'enseignement que le Seigneur nous montre, c'est justement qu'il faut être comme un enfant. Quand on s'approche de Dieu. Et le message que j'aimerais donner à quelqu'un aujourd'hui, c'est que vous êtes des parents, mais vous avez aussi un père. Vous êtes des parents, mais vous avez aussi un repère. Pour dire que, pour dire que, vous êtes parents, vous êtes des repères pour vos enfants, vous êtes des lumières, mais vous êtes parents et vous avez aussi un père. Un père qui est pour vous un repère. Un père qui est pour vous une lumière. On dit qu'il est le père des lumières, d'accord en qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que vous avez un père aussi qui vous demande justement d'avoir la foi comme un enfant. Alors nous, on grandit, on prend de l'âge, n'est-ce pas On passe les, le palier des 10, le palier des 30, le palier des 35. Le palier des combien des On passe le palier des 40 pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas <rire> On passe le palier des 50 et on a l'impression que plus on grandit, plus on est mature et plus on est seul pour gérer sa vie en fait. On est seul pour gérer ses situations, on est seul pour gérer ses problèmes. On prend du grade, on prend des galons, parfois même on est promu et tout ça dans la vie. Mais dans tout ça, voilà, on se dit qu'on peut gérer maintenant, c'est moi qui dois gérer, c'est moi qui dois ceci, c'est moi qui dois cela. Mais il faut qu'on apprenne à garder le cœur d'enfant pour dire que tout en étant parent, tout en étant adulte, la foi que Dieu attend de moi, c'est celle d'un enfant. Et je reste aux yeux de Dieu un enfant. Et vous savez, plus vous resterez aux yeux de Dieu, vous garderez cette position d'enfant, et plus ça sera simple pour vous de montrer aux enfants comment grandir avec Dieu. Ça sera plus simple pour eux de savoir comment s'approcher de Dieu, parce qu'en fait, ils vous auront vu faire. N'oubliez pas, vous êtes un repère. Et le repère le plus essentiel dans la vie d'un enfant, c'est son... Psst. Merci, bravo. C'est son parent. Toi, tu suis. <rire> c'est son parent, effectivement. D'accord Et on n'est pas que parents pour assumer les, les, les situations de la vie. On est aussi enfant de Dieu et je vais vous donner un passage 1 Corinthiens 15, 38 Est-ce que les parents, vous pouvez prendre avec moi Du coup, 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 38 Dans cette parole, on est en train de parler de la résurrection et tout ça mais c'est pas grave parce que c'est quand même un passage qui nous enseigne sur quelque chose que Dieu fait La Bible nous dit « Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut » et il donne à chaque graine le corps qui est le sien. Et avec ce petit passage, le Seigneur m'a enseigné sur une chose, c'est sur la forme que prend la destinée de nos enfants. Il y a une chose contre laquelle on doit vraiment se battre, c'est de se conformer au siècle du monde, pour dire que mon enfant doit être ça, et à partir de là, je saurai qu'il a réussi. De bons temps, hein? oui, c'était super. En plus, super. Les, les enfants, hein? je sais pas mm -hmm. si vous avez vu nos enfants qui, est, qui étaient aussi parmi euh, les, les personnes, hein? les, bien les sûr, enfants, bien donc sûr. Euh, mm -hmm. ils ont participé à ce culte. Mm -hmm. En tout cas, ils m'ont dit que c'était vraiment bien, vraiment ils génial. se sont vraiment bien amusés. Mm -hmm. En plus, comme avant, ils avaient déjà fait des tournages de spots et mm -hmm. tout. Donc, Arissa s'est vraiment sentie à l'aise comme un oui. poisson mm -hmm. dans l'eau. Ben, bah, elle, s'il y a Esther à côté, euh, elle ben, se sent en très plus bien. Elles sont très copines. Ah me oui, semble. elles sont très copines. Donc en tout cas, c'était vraiment bien. J'espère que vous aussi, dans vos églises, vous avez aussi eu l'occasion, mm -hmm. ou même voilà, de, de faire des cultes avec vos mm -hmm. enfants, parce que c'est vraiment important, hein, qu'ils aient aussi leur temps aussi mm -hmm. entre eux, où ils peuvent vraiment, euh, comment dire ça se mouvoir, ah oui, vraiment s'exprimer euh, voilà, dans un cadre et mm -hmm. tout, où ils mm -hmm. peuvent euh, vraiment, euh, voilà, on va dire, euh, extérioriser, extérioriser tout oui. leur... Euh, mm -hmm toute leur énergie, parce que tout les enfants sont pleins d'énergie. Hein – même quand ils Même quand on, a, on mm -hmm. croit qu'ils ont dépensé ça, mm -hmm. ils en ont encore à revendre. – C'est pour tout ça qu'on peut vraiment bien se poser la question de la mm -hmm. place de l'école, en fait, euh, de l'éducation de l'école, bah, mm -hmm. voilà, dans, dans, dans, dans nos enfants, mm -hmm. chez nos enfants. Sure. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, mm -hmm. ils passent euh, plus de temps, on va dire, à l'école. Donc pour ceux qui euh, les déposent à la cantine, donc oui. pour ceux qui vont à la cantine, mm -hmm. ils passent carrément de 8 heures parfois mm -hmm. À 16h30, pour oui. ceux qui ne font pas l'étude mm -hmm. ou ceux qui ne les mettent pas au centre de loisirs, oui. on peut vraiment se, se poser en fait la question en fait de la place de l'école en fait dans l'éducation des enfants. Je, tu veux hein? surtout par l'école chrétienne, l'école euh... chrétienne. Ben on va dire l'école en, en général. L'école en général d'abord et okay. puis après, c'est pour ça on va parler après de l'école euh, chrétienne. chrétienne hein? D'accord, ok, ok. Ouais. C'est sûr. Ça veut dire peut-être quelque part, j'aime. J'aime vraiment... Je ne sais pas, on dirait que j'ai l'idée d'une école chrétienne. Ah, déjà, oui, oui, bon oui, oui, oui. non, c'est sûr, certainement. Oui. Mais moi, je voulais vraiment qu'on parle, parle de ça, en l de, de, de l'importance. Et puis euh, mm -hmm. aussi, peut-être d'attirer aussi mm -hmm. l'attention mm -hmm. de, bah, des parents aussi oui. sur l'école. Parce que souvent, bon, moi, ce que j'avais remarqué, je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là, oui. où euh, Christelle Sophia était revenue de son collège oui. et on lui avait appris, tu sais, la, la théorie de Darwin Mmh. Et elle m'avait dit mais maman tu sais quand, quand, quand, quand la maîtresse en a parlé mmh. en fait tout de suite j'ai su que non en fait c'est pas vrai, en fait il y vrai. a quelque, chose qui, a quelque, fait, fait, quelque chose qui ne va pas mmh. en fait et je lui ai dit non c'est faux oui. en fait il y a Dieu, mais bon. Voilà, comme hein, on est dans une école laïque, etc. Oui. Donc voilà, mmh. elle ne pouvait pas parler. Oui. Mais on voit comment, euh, voilà, les enfants ils reviennent de l'école, oui. parfois tout chamboulé, avec d'autres théories, théories et tout. Oui. Et on est obligé de refaire. Mmh. Donc moi je rends grâce à Dieu oui. par rapport à Christelle Sophia, tout à parce fait. que elle tout de suite elle avait mmh. refusé, elle savait ce qui était mmh. la vérité. Oui. Mais elle respectait aussi ce que la maîtresse a dit. Oui. Hein. Bon, on va déjà dire de manière générale que l'école a son importance mmh. parce que l'école permet. Que la même les éducateurs, les enseignants permettent mmh. aux enfants d'apprendre à lire, Et à écrire, écrire, à leur donner un peu cet esprit-là de, de, de recherche, parce que mmh. c'est ça également l'école. Quand ils vont à l'école, l'école ne finit pas au niveau des de, de, de, de, de, cours moyens 2, ainsi de oui, suite. Ça continue, bolège, mais je pense que c'est un tremplin. On leur donne un peu cet esprit de recherche, apprendre à chercher, à fouiller, mmh. à, à continuer l'école. À, à interroger les, interroger les choses, choses. Donc euh, vraiment, l'école est importante pour mm -hmm. les enfants, mm -hmm. euh, ben, c'est vrai, on, on a, on a peut-être parlé en amont du culte familial. Mm -hmm. Je pense que euh, maintenant, nous qui sommes chrétiens, on va voir que euh, quand on a des cultes familiaux, en mm -hmm. même temps avec la place de l'Église, et, que, et ils vont à l'école, ils vont apprendre à lire à écrire, il y a d'autres choses, on ne sait pas ça. exactement les programmes. Et quand ils apprennent ces choses, peut-être qu'ils sont chamboulés, je pense que le fait qu'ils aient un peu ce bagage-là spirituel, mm -hmm. ça va leur servir de filtre un peu. C'est-à-dire que ben, ça, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que la Bible dit, mm -hmm. voilà ce qu'on me dit à l'Église. Mm -hmm. Bon, c'est sûr, on m'apprend à lire et à écrire, ainsi de suite, mm -hmm. mais ces, ces autres matières-là, il y a quand même des théories qui sont développées. Mm -hmm. Je prends ça un pas avec des pincettes. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, c'est ce qui est bien, c'est ce bien l'école est bien mais le fait déjà d'avoir la spiritualité c'est bien je bénis mmh. du ce qu'on a vu la spiritualité en amont ça. ça permet un peu de, de, de filtrer un peu oui. euh, les choses qui se font au niveau de l'école mais mmh. de manière générale l'école est une bonne chose l'école est, est vraiment ouais. bien mais c'est là où, où ouais. je vois aussi l'importance en fait comme tu disais tout à l'heure, de la spiritualité, en fait, qu'on met en place dans la famille. Mm -hmm. Parce que quand on met déjà en place des, comment on dit ça, des certains, certains canevas, mm -hmm. des certaines habitudes aux mm -hmm. enfants, en fait, ils ne s'en décrochent pas. Non, Comme non, dit la parole facilement. de Dieu, enseigne on on à l'enfant, entraîne l'enfant sur le la voie. Qu'il doit, qu doit suivre. Et, et quand même, tu quand il être quand grand, grand, il ne il va pas s'en détacher. Tourner, et c'est pour formidable. ça, et là, ce grand-là, en fait, c'est quand, mm en -hmm. fait, les enfants, ils vont à l'école, ils vont à l'extérieur, oui. ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils acquièrent une certaine maturité mm -hmm. au travers de, de cet échange-là qu'ils ont avec l'école. Oui. Mais comme on leur a enseigné, enseigné ça, oui. ils ne vont pas s'en détourner non, parce qu'ils sont ancrés en fait, tout fait. Dans, dans les, les valeurs, de Dieu, en les valeurs fait, chrétiennes de Dieu. C'est oui, pour ça que c'est mm -hmm. important. C'est vrai que c'est important, l'école mm -hmm, et tout, même mm -hmm. si elle n'est pas chrétienne. Oui. Mais C'est pour ça que je me dis que c'est important aussi qu'on ait des écoles chrétiennes. Oui. Parce que là, ce que Off. Voilà, ce, ce qu'on a commencé à la maison, en fait, il si y, y a une continuité, en mm -hmm, fait, à mm -hmm, l'école chrétienne, tout à fait. En fait. Oui, oui, oui. Et, et, et c'est vraiment. Oui, c'est très important. Je pense que c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé aussi, toi, oui, par oui. l'école ben chrétienne. Oui, oui c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment le best-of. On peut mm -hmm. même dire le maxi-best-of. Tout, vous ajoutez tout ce que vous voulez. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> bon, on va pas aller manger. On n'a pas fait rassurez vous. Mais vraiment, le best-of, c'est vraiment une école chrétienne. Yes. c'est vraiment comme ça vrai. peut-être parce que nous sommes ah. des pasteurs c'est oui. vraiment ce qu'on voit ça veut dire mm -hmm. que parce qu'on sait on sait quand même on voit également où est-ce que le monde va mm -hmm. on est quelque part on est prophétique on sait où est-ce que le monde va et la bible va quand même le diable plein de ce monde mm -hmm. donc il peut influencer des des, des, des des sphères il peut influencer la porte de l'éducation et, et on voit déjà ces choses là c'est pour ça que le, le best of c'est vraiment une école chrétienne mm -hmm. où les mœurs les, les mœurs chrétiennes vont être préservées, vont être valorisées le programme, même, hein? le, les programmes vont être bien faits, il y aura mmh. une certaine éthique. Donc oui. vraiment le, le meilleur qui, qui soit vraiment pour nos enfants, c'est une école chrétienne, mm -hmm. parce que je me rappelle quand on était en Afrique, euh, il m'est arrivé d'être dans des, des, des, des établissements confessionnels mm -hmm. et avant de commencer Quatre les cours, oui. et ainsi de suite, on commençait mm -hmm. par la prière. Crier. Donc c'est vraiment le meilleur, surtout dans ces temps qui sont les temps de la fin, mm -hmm. parce que le diable va s'arranger mm -hmm. à véhiculer euh, son, message son message par toutes ben les oui. portes, la porte ça. spirituelle, et la porte politique, même la porte économique. Salir même bien – Bien sûr, mœurs, bien, bien sûr, parce qu'il sait à que les enfants… – À détruire dans cette cellule oui, oui. qu'est la famille oui, au très, travers de, de l'école des fois. – parce que c'est chéri, c'est important, parce qu'il sait que les enfants passent quand même près de 6-7 heures ah, à l'école. Oui, – donc de 8 heures, parfois plus 7h30 sont, à 18h. – Voilà, ils sont exposés à des enseignements, donc c'est une opportunité, oui, comme on dit, c'est une oui, porte, oui. l'éducation est une porte dans oui. la société, donc… Mais lui, il ne fait pas les choses à moitié. Alors, il sait ouais. que si je n'exploite pas cette porte l'éducation, on la mesure pas loin. C'est pour ça que ça? le diable exploite toutes les portes. Mm -hmm. Bien aimé, ne nous leurrons pas, chers parents, ne vous leurrez pas. Le diable travaille, il est stratégique, mm -hmm. il, or, il, est, il est organisé. Uh, ça, Donc, il essaie eh. de saisir toutes mm -hmm. les portes pour influencer. Oui. De la même façon que Dieu dit, enseigne l'enfant dans le livre de Proverbes. Mm -hmm. enseigne l'enfant dans la, les, les voies qu'il voie doit suivre. Et quand il sera grand, mm -hmm. il, il ne va pas s'en détourner. Pas. Il mm -hmm. sait mm -hmm semer certaines graines dans la vie des enfants mm -hmm. est quelque chose de stratégique, parce que ça va, ça va, ça va, ça va être ancré en eux, mm -hmm. ça, va, ça, va les, ça va les former, ça va les transformer, mm -hmm. ça va leur donner une certaine orientation. Et parfois, c'est des choses qui sont difficiles à, à enlever. Donc, lui aussi, il va essayer de semer des choses euh, dans la sphère des enfants. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, voilà. La, ouais. la, la preuve, la Bible dit que enseigne l'enfant le chemin qu'il doit, il doit suivre. suivre. Quand il sera donc, il ne va pas s'en détacher facilement. C'est ça. Donc, il y a quand même une importance à enseigner aux, aux tout petits. Parce petits. que. L'une des raisons de ça, c'est quoi Parce que les enfants sont tellement ouverts. Ils sont innocents, ils sont ouverts. Et quand on leur enseigne des choses, ça rentre vraiment dans leur système. Les plus âgés peuvent parfois douter un peu. Ils ont déjà un peu leur bagarre, donc il y a un peu de scepticisme et tout ça. Mais les enfants, comme ils sont ouverts, les enseignements rentrent vraiment dans leur système. C'est pour ça que c'est dur de leur enlever ça. La preuve, tu le disais Christelle, effectivement, quand tu en parles, des théories éthiques. Parce que depuis le bazar, Christelle est né à l'église. Nous sommes des elle est vraiment née à l'église. À deux ans, elle commençait à prendre le micro pour chanter. Ça, et on Donc, c'est difficile ça, de l'embrouiller sur des choses qui ne sont pas les choses chrétiennes. Enfin, l'entraîner dans les choses du monde, ce n'est pas facile. Parce qu'elle sait ce que la Bible dit un peu. Elle va à l'église et tous les dimanches, elle la preuve, Christelle, elle ne. Mais si elle ne va pas régler un dimanche, elle a tout été comme ça. Si ah elle ne oui, va pas oui. régler un dimanche pour X <rire> des raisons, mais elle va pleurer, elle va oui, pas être contente. Vous voyez, si on dans son système. Parce que on l'a habitué, habitué à ça. aller à l'église. C'est vraiment important mm -hmm. parce qu'au travers même de mm -hmm. ces écoles chrétiennes-là, oui. en fait, on leur inculque des valeurs fondamentales. Amen, amen. Est le, respect, le respect, la loi du respect, oui. l'obéissance, l'obéissance aux parents, oui. la soumission, le service, le service, mm -hmm. la prière, le fait de valoriser Dieu, de mettre toujours Dieu mm -hmm. en avant, d'avoir vraiment de bonnes mœurs, de savoir qui yes. ils sont. Mm -hmm. Je suis désolée, des fois, mm -hmm. dans, dans certaines écoles, on écoute parfois des, ab des aberrations, mm -hmm. des maîtresses ou des maîtres qui disent aux enfants qu'ils peuvent choisir mm -hmm. le sexe qu'ils veulent, mm -hmm. alors que le, le garçon, il est né garçon, mm -hmm. la fille, elle est né fille. Oui. Donc, euh, non, c'est vraiment, non, c'est vraiment, au travers de ces écoles-là, on apprend, en mm -hmm. fait, à, à valoriser notre identité, à en à tant fait. Fait. que fille, en tant que et garçon, et, et, et c'est vraiment important. <rire> <rire> en fait, c'est de bonne valeurs. je pense que ça, ce point-là, ça, ça peut faire l'objet de, ah oui, de toute une émission, non, ou bien mais... même une, une série d'émissions, de des vraiment, épisodes, des épisodes. Et, et c'est un peu ce que j'ai essayé d'effleurer, mm -hmm. mais si on se met à parler de ça, ben ça non, va être très, très long. Parler. Mais c'est pour ça que j'ai parlé un peu du monde, un peu ce mm -hmm. que le diable essaie de véhiculer. Effectivement, ces lobbies-là, malheureusement, ce sont des choses qui commencent à, à, à, à s'insinuer euh, dans les écoles. C'est pour de nos cela enfants, que, vraiment, l'idéal, c'est vraiment que les chrétiens et des, et écoles des écoles chrétiennes. C'est pour ça important. que nous pouvons même dire, lancer comme un appel aux chrétiens, peut-être oui. qui ont des moyens, des, des hommes et des femmes, d'affaires. De, de de et essayer de, de, de, de, de, de s'imposer dans cette porte-là. Elle oui. est stratégique. Elle stratégique. est stratégique. Vous imaginez les enfants, pendant toute une semaine, oui. ils vont de lundi à vendredi. Et chaque jour, c'est presque 6, 7, 8 heures. Oui. Donc vous voyez que... C'est la société de demain. Mm -hmm. Donc, si vous êtes des businessmen, vous avez de l'argent, mais c'est le cas. Essayez de penser mm -hmm. à ça. Comment vous pouvez lancer des écoles chrétiennes mm -hmm. C'est important. Vous allez voir que ce que important. nous, les pasteurs, nous commençons à l'Église, mm -hmm. les dimanches dans la semaine, vous allez la prolonger, la continuité de mm -hmm. ce travail-là, il va pas mm -hmm. se perdre, il va être préservé. C'est wow. extrêmement important. Parce vraiment que c'est l'Église, la lumière du monde. C'est l'Église, le sel de la terre. Et nos enfants sont un peu notre prolongement. Mm -hmm. C'est comme la Bible le dit dans Ésaïe 58, Ésaïe 53, que Jésus va prolonger son plaisir. Nous sommes son prolongement. Mm -hmm. Il prolonge son plaisir par nous, le corps. Est ça. Ouais, il est monté, mais il, nous sommes son prolongement. Mm -hmm. Et nos enfants, les enfants des, des chrétiens, des pasteurs, mm -hmm. des leaders chrétiens, des chrétiens en général, leurs enfants sont le au prolongement logement. de l'église. Parce qu'on ne vont pas avoir cette énorme part, mais eux, ils vont rester avec l'église. Ils vont continuer à éclairer. la même ça. façon, Jésus continue à éclairer au travers, au travers de, de nous. nous. Comme non, Isaïe si le dit, ils vont ça, éclairer. Ils vont éclairer. Donc, c'est extrêmement important. Mmh. C'est extrêmement important de lancer des écoles chrétiennes. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Mmh. Parce qu'on peut, on peut bien concevoir des programmes. Parce que le monde, effectivement, euh, va donner des problèmes. Je vous assure, ce sujet-là, euh, je ne veux pas encore une fois que oui. l'on soit de tombe <rire> que moi. Parce que vous non. savez, en tant que pasteur, c'est vraiment vous dire ça. On ne va pas dans la fausse modestie, la fausse humilité mmh. mais un pasteur a une très grande vision. Mmh. Je peux même vous dire, un pasteur vrai, a une vision hein. comme ah, un président de la République, si c'est comme ça. Parce que le pasteur <rire> les va voir l'éducation, il voit mmh. pourquoi il faut faire tel programme. Mmh. Quel est l'impact dans la spiritualité mmh. Le pasteur voit ça. Mmh. Le pasteur va voir dans les sports, dans tous les domaines, il mmh. voit où est-ce que la spiritualité peut être corrompue. Ça, c'est le rôle du pasteur. Il va voir la société. Qu'est-ce qu'il faut à la société Bon programme pour que la société soit préservée. Mmh. Ça, c'est vraiment ça, le pasteur. Donc, euh, c'est wow. important d'avoir des écoles. Nous prions vraiment que Dieu suscite des vocations dans ce oui. sens. Des gens qui créent des écoles, et qui, qui, qui envoient même des chrétiens mmh. en formation, faire des capes, toutes ces choses-là, mmh. ainsi de suite. Mmh. Et le mmh. pasteur est Simon, Poujopan, tu es bien placé. Toi, oui, tu ben as ben fait oui, le... Oui, oui, j'ai fait le CAPES. Peut-être que tu vas encourager des personnes ben oui. dans ce sens. Mais c'est important. pour ça, ça important. que j'encourage vraiment important. les gens à s'immiscer mm -hmm. vraiment dans cette porte de l'éducation. Yes. Que ce soit en tant que mm -hmm. professeur yes. d'école, mm -hmm. de collège, mm -hmm. de lycée, mais même aussi en tant que directeur yes. d'école, mm -hmm. de lycée, de collège, mm -hmm. et vraiment de s'immiscer dedans. Vous oui. allez voir, même pour les écoles qui ne mm -hmm. sont pas chrétiennes, forcément, oui. vous pouvez apporter la lumière mm -hmm. dans Amen, ces Amen. écoles. Amen. Et même là, nous avons le reportage mm -hmm. d'une école oui. chrétienne en plein... Paris. Oui. Je vous assure, même moi, j'ai envie d'inscrire mon enfant dedans. Et Tellement c'est intéressant. Nous allons voir le reportage. Et si tu me le permets, peut-être oui. vite faire avant de monter le reportage. D'accord, parce qu'elle a quelque chose à nous dire, fait, hein, cette dame. Juste dire, dire aux gens qu'en en fait, on parle souvent de l'appel en tant que mm -hmm, chrétien. Mm -hmm. Vous devez comprendre, il y a plusieurs types d'appels, il y a plusieurs types de ministères. Mm -hmm. Il y a les cinq principaux ministères. Mais il y a des ministères spécialisés, il y a des services. Mm -hmm. Comment lire ça Effectivement, des ministères spécialisés. Mm -hmm. Et ne vous, il n'y a pas de Ministère avec Dieu, il n'y a pas de petit appel avec Dieu. Je peux vous dire, vous n'êtes pas toujours, on n'est pas tous appelés à être pasteur, à être évangéliste, à être prophète. Ah, mais le fait de se de s'impliquer, de se lancer dans la cette porte de l'éducation, peut-être créer des écoles, essayer d'encourager des chrétiens à se former en tant qu'éducateur, étant chrétien. C'est précieux, c'est extrêmement important. C'est un grand ministère, c'est mmh. pas petit. Il y a une onction qui accompagne cela. Yes, Je vous yes. assure, c'est important. Surtout alors, dans ces temps qui sont les temps de la fin. Alors effectivement, il y a ici. une onction qui accompagne cette femme mm -hmm. de Dieu que vous allez voir. Mm -hmm. Elle a vraiment à cœur l'éducation mm -hmm. chrétienne dans yes. les enfants. Mm -hmm. Et euh, son école, c'est école, euh, je pense, bilingue mm -hmm. avec principe. Et vous allez voir, c'est trop waouh wow. Je vous laisse et on <rire> se retrouve tout à l'heure yes. pour la, la suite. Donc, je vais vous présenter euh, la façade de l'école, l'école bilingue avec principe de Paris. L'école bilingue avec principe de Paris, c'est une école évangélique chrétienne, la seule intramurose dans toute la ville de Paris. Et il y a évidemment toute une portée significative dans le fait qu'on a réussi à ouvrir, que ma femme a réussi à ouvrir, parce que je veux donner tout le crédit à ma femme dans cette histoire. C'est vraiment elle qui a poussé jusqu'au bout le... Euh, L'idée puis la, la hardiesse d'ouvrir cette école sur Paris, en plein cœur de Paris, dans le 6e. On va vous présenter no, notre euh, nom, le nom de notre école, école bilingue avec principe de Paris. Bilingue, c'est parce que c'est l'anglais. On veut vraiment que les enfants euh, apprennent à communiquer, à débattre en anglais. Que ce soit une langue pour eux qui n'ait aucun secret, qui soit complètement fluide en anglais. Donc, à peu près la moitié de tout ce qui se fait dans l'école a cours euh, dans la langue anglaise. Ensuite, principes, c'est des principes bibliques. Parce que notre école est centrée sur Christ, la parole. Donc, no, notre objectif, c'est justement d'éloigner euh, la tête de l'enfant de euh, ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme, le, le, le, le néomarxisme, le progressisme et de recentrer le cœur de l'enfant sur Jésus-Christ, sur Dieu et sur son prochain, en fait. Donc, je voulais vous présenter les trois créneaux bilingues les principes bibliques et aussi on utilise la méthode Montessori on n'est pas une école Montessori on utilise la méthode Montessori parce que nous on est une, une, on est une école pardon, chrétienne donc on a le, le centre, oui c'est l'enfant le centre de l'école c'est l'enfant mais nous on veut centrer l'enfant sur Jésus-Christ donc notre façade aussi comporte les armoiries de l'école les armoiries de l'école il y a l'or, la croix, l'agneau, le lion le, le, le bateau de, de, de Paris. Ça ressemble énormément à l'emblème de Saint-Jean, l'agneau et le lion. Mais on a rajouté l'or en haut, parce que c'est la, la Jérusalem céleste, la croix qui est rouge et qui devient pourpre au centre parce que Jésus-Christ est roi. Et C'est la couleur de la royauté. Donc Paris, comme que je viens de dire. Et notre devise, c'est « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Comme dans Apocalypse chapitre 3, parce qu'on est dans les derniers temps et en plus c'est un verset qui a toujours, euh, à moi et à ma femme, était euh, verset charnière. On se sent vraiment euh, à Paris, dans une porte ouverte sur le monde et dans un lieu où tout peut euh, changer, tout peut s'ouvrir sur de nouveaux horizons. C'est la raison pour laquelle j'ai signifié qu'il y avait vraiment un aspect prophétique. C'est encore, encore l'Apocalypse, la révélation. Le, le temps dans lequel on est, l'endroit où nous sommes, euh, par la grâce de Dieu. Il y a toujours eu une multitude d'événements qui se sont passés dans nos vies qui ont fait en sorte qu'on se trouve exactement où nous sommes présentement. Et puis, euh, il n'y a rien de plus précieux que, que, que nos enfants. Et aujourd'hui, c'est un temps dans lequel on veut, euh, veut peut-être nous arracher nos enfants, justement. C'est ce que, ce que nous, on ressent avec les nôtres. Et puis, on, on recherche aussi à enlever l'influence que les, les parents ont sur les enfants également. Et puis, euh, c'est la raison pour laquelle on a ouvert cette école et Dieu a ouvert les portes à notre place. Oh, Dieu a vraiment tout fait, Jésus a vraiment tout fait à notre place. Mais non, il vient juste avant la date, t'attends qu'il vienne. Mais du coup, je pourrais pas écrire. Non, t'as pas besoin parce que tu as déjà fait une fois. Si tu veux écrire, je peux. Ah, je le fais juste comme ça, j'écris même, ah, même, ah, même pas. Tu peux même pas résoudre là, si tu veux. J'ai 38 ans. Je suis née au Brésil. Je suis mariée. Je suis maman des cinq enfants. Et je suis chrétienne depuis ma naissance. Une famille juive qui s'est convertie au christianisme, au protestantisme. Je sers Jésus depuis depuis que je suis très jeune, depuis ma tendre adolescence. Je suis venue en France pour faire mes études d'ingénieur. Et petit à petit, je suis rentrée dans l'univers universitaire, académique, au Japon puis au Danemark. Et je suis revenue en France pour euh, enseigner et je suis maître de conférence à la Sorbonne aujourd'hui. L'école, c'est euh, un projet qui, qui n'est pas né dans, dans mon cœur. C'est quelque chose qui nous a été sémé par le Saint-Esprit. Pas... Dans une époque florissante et joyeuse mais plutôt dans un temps de persécution et dans un temps de désert dans notre vie. Nous avons énormément souffert pour garder nos enfants, pour enseigner nos enfants dans les principes bibliques. Dans un univers qui est de plus en plus laïque autour de nous, on accuse les parents de trop enseigner la Bible à leurs enfants. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Nos enfants ont commencé à parler de Christ à l'école avec un discours créationniste, un discours de foi inébranlable en Jésus-Christ. Et cela a fait peur aux équipes qui les entouraient dans une école publique. Et nous avons beaucoup souffert de cela, des enquêtes publiques. Des, des, nous avons reçu du personnel euh, du service social chez nous pour enquêter, pour vérifier que nous, nous donnions une bonne éducation à nos enfants. Ils ont été surpris en venant à la maison, ils ont vu la qualité de la vie que nos enfants avaient et puis la qualité aussi pédagogique finalement qui entourait ces enfants. À l'époque, j'avais déjà acheté un ensemble de matériel Montessori et j'enseignais déjà à mes enfants dans la méthode Montessori avec un apprentissage qui est sensoriel, qui n'est pas un apprentissage euh, abstrait. Et donc mes enfants, ils ont beaucoup évolué dans l'école parce qu'ils ont fait l'acquisition de ce raisonnement sensoriel qui les a vraiment aidés à se développer. Et donc cette équipe qui est venue chez moi pour nous investiguer, parce qu'ils étaient inquiets que nos enfants parlaient beaucoup de Jésus à l'école, ils ont vu que nos enfants étaient euh, très bien entourés. Ils se sont excusés d'ailleurs. Et ils nous ont dit « Est-ce que vous ne faites pas un peu trop ?» Et en fait j'ai essayé de faire école à la maison. Et j'ai été empêchée. Le Saint-Esprit a travaillé dans notre cœur et nous a montré que nous avons une mission. Et Avoir une mission, ce n'est pas par rapport aux choses que vous avez s'aimées ou aux choses que vous n'avez pas s'aimées. C'est simplement la mission que Dieu vous a donnée. Et cette mission, vous devez l'accomplir. Et cette mission, elle est différente de la mission des autres. Mais vous allez la découvrir dans la douleur. Dans une douleur qui vous vivez, que vous ne comprenez pas pourquoi. Et finalement, c'est pour pouvoir aider quelqu'un d'autre qui vit la même douleur une douleur encore pire, mais que vous soyez, que vous ayez un cœur qui, qui est brisé, parce qu'il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé. Et finalement, on arrive à aider l'autre parce qu'on a passé par les situations qu'il a passées. Et donc, on a cette empathie profonde et on peut porter son jus avec lui et on peut marcher avec lui et le tenir, avec nous. Et donc, puisque nous avions passé par cette souffrance avec nos enfants, on a été empêchés de faire école à la maison, on a été persécutés. La garde de mes enfants m'a été même retirée à une époque euh, courte, mais quand même, et ça, ça a provoqué un, une douleur très importante. Et je me suis dit, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Et petit à petit, Dieu nous a révélé que c'était notre mission. Je n'ai jamais voulu euh, ni travailler dans l'enseignement, ni travailler avec des enfants. Je, je me disais que je n'avais pas euh, la bonne approche pour travailler avec des enfants, mais le Seigneur a voulu autrement. Et on s'est dit avec mon époux, nous pouvons faire quelque chose. Faisons quelque chose. Et la vérité c'est que on ne pouvait absolument rien faire parce qu'on n'avait pas l'argent pour, euh, pour faire quoi que ce soit, pour ouvrir une école ou euh, pour prendre des enfants à la maison, on n'avait pas le droit. On ne nous a pas laissé faire l'école à la maison. Eh bien, on a dit, puisque nous n'avons pas les moyens de le faire, nous irons par la foi. Si Dieu est avec nous, c'est lui-même qui ouvrira la porte. Et à chaque pas que j'ai donné vers l'ouverture de l'école, je disais, « Seigneur, si ce n'est pas de la volonté qui ça s'arrête ici. Si je ne suis pas digne de faire cela, si ce n'est pas mon ministère, mon appel, qui ça s'arrête ici. » On était genoux à terre et on demandait à Dieu, pas à pas. Et on a vu Dieu ouvrir des portes absolument miraculeuses. Et nous avons vu que finalement, ce n'était pas notre volonté, mais la volonté de Dieu que l'école s'ouvre. Et la marque que nous avons aujourd'hui, qui nous habilite à dire « Dieu est là », c'est qu'on a commencé sans rien, sans absolument rien. On a initié un processus administratif qui est lourd, qui est complexe, sans la possibilité de l'achever. Mais nous avons vécu des miracles et nous nous sommes préparés. Et donc, malgré que, que j'ai un... Puis je dis que j'ai un billet, que je sois ingénieur, j'ai un master, j'ai tout de même revenu vers les études. Et je me suis inscrite dans un master Montessori à l'Université de Barcelone. Et puis mon époux aussi, il fait un master Montessori pour l'enseignement de la méthode Montessori de 0 jusqu'à 12 ans. Et puis on, on, on est revenu, dans, on s'est plongé dans cet univers de la pédagogie alternative et on a découvert qu'on pouvait amener nos enfants vers l'excellence, mais à travers des principes bibliques inégociables. C'est comme ça que les collègues. C'est les parents qui témoignent de ce, de ce différent-là. Nous avons des enfants ici qui viennent de trois groupes de type de scolarité. Nous avons des enfants qui faisaient école à la maison et qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons des enfants qui étaient dans l'enseignement public français. Et nous avons des enfants qui étaient dans l'enseignement hors contrat, dans l'enseignement privé. Nous retrouvons chez ces enfants une différence gigantesque. Les parents disent qu'ils sont des